Une fois, effectivement, arrivé au vent de forêt, avec l'étoile. Et pareil, la taille des toiles j'ai dû l'envisager, le, le, le, le, le, le réfléchir avant. Donc, je suis arrivé avec euh, euh, des toiles toujours de même taille. Et m mètres par 190, ce que je me dis, c'est déjà assez grand. lui je serais parti plus grand, mais parce qu'il m'a dit, attention. Pour les questions de transport et tout ça, ça va être un peu chaud. Mais le... Ah, J'ai dû trouver un, un espèce de format de toile, pas trop paysage, parce que je reste quand même dans la nature morte, je pense. La nature morte, c'est tout ce qui est variabilité, temporalité et hasard. Et là, justement, ces feuilles qui viennent toutes du même arbre, qui ont à chaque fois des feuilles différentes, des formes différentes, mais un modèle un peu unique, et euh, qui étaient venu comme ça un peu se courber, se replier. Et du coup, je me suis dit, mais le végétal, c'est que du pli. quoi, Le pli, de, des racines qui se forment dans la terre, les troncs qui peuvent s'arquer. Les, les... voilà. Repli. Il y avait beaucoup... J'avais des, des, des, des mots qui me restaient en tête. Mais repli, c'est seul que je voulais. Parce que... Euh, voilà, vu que j'étais sur des fosses... Bah après être venu euh, le deuxième temps ici, en repérage... D'avoir vu toutes les fausses, comme ça, les traces militaires, je voulais vraiment pas être dans un travail de mémoire, quoi. En filigrane, on peut, le, on le devine, quoi, Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la forme du pli de la terre. Et donc, du coup, euh, faire un titre très, très court de syllabes sur ça, pour rappeler que je travaille sur le pli, et repli parce que là, on est sur des postes d'arrière-front, les militaires qui étaient retranchés... Euh, de, de, de, sur là, le, les zones du vent des forêts et euh, repli bah, parce que c'était un peu une espèce de euh, le temps parce que là il y a une centaine d'années, bah, il y a 100 ans qui se sont écoulés et le végétal que, là, qui a repris euh, sa place sur les trous là, qui étaient euh, ouverts, béants, des cicatrices des, euh, le végétal qui est revenu reprendre ça, qui s'est réinvesti euh, les espaces avec, euh, voilà, par des nouveaux arbres qui ont eu le temps de pousser, retomber, et, et, euh, tout s'est un peu justement arrondi, quoi. et repli pour moi, dans une caravane, en forêt et en itinérance. Le, le, le... D'installer vraiment mon atelier sur euh, le, le sujet que je peins, le, que moi je suis dans l'objet peint et, euh, et de pouvoir être euh, constamment en forêt. Normalement je devais, dans le projet au tout début, quand j'étais vu avec Pascal et que j'avais formulé le projet, j'avais demandé à habiter dans une tente et euh, de pouvoir peindre sur place et euh, avec Eben la condition c'est aussi que je puisse, que je laisse pas le chien de côté, quoi. Et euh, du coup, une super petite caravane a été proposée, qui est quand même plus confortable parce que là, avec l'humidité et tout, ça aurait été horrible d'entente, mais voilà. Et repli, ouais, justement, pour faire encore un peu plus violence et sortir du confort de l'atelier pour avoir vraiment dans autre chose. Ce que je voulais aussi dans, dans ce que j'avais formulé à Pascal c'est que la peinture soit traitée comme les autres médiums quoi, qu'il n'y a pas de différence, que jouer le jeu du vent des forêts à fond quoi, c'est une œuvre qui est produite ou des pièces qui sont produites euh, pendant un temps et qu'après elles vivent en forêt le, le max qu'elles peuvent et une fois qu'elles sont plus visibles ou qu'elles perdent euh, ce qu'elles sont quoi, voilà, d'être retirées à ce moment là et puis euh, euh, fini, quoi. Euh, euh. Bon, après, j'en ai tellement chié à faire les peintures ça me fait un peu mal de, de, de les laisser crever, euh. mais c'est vraiment le jeu. Donc, après, Donc, tout... ouais, tous les scénarios, le... les scénarios, là, me vont. Euh... Et puis après, ça a été extrêmement bien documenté, les sites, et quand je peignais sur site, les... tout. Donc, le, le, le... garder une trace comme ça, euh... euh, photo numérique quelque chose... Euh... Après, y a des, si elles tiennent bien le coup, s'il y a des possibilités de les mettre dans des espaces euh, autres, intérieurs, voilà, ça aussi, ça peut le faire, quoi. C'est euh, leur donner une autre visibilité de septembre jusqu'à peut-être la saison d'après, ou voilà, quoi. On avait aussi évoqué de les, laisser, de les laisser chez des habitants, que des bénévoles, ou des gens qui sont venus peindre avec moi, des, euh, des gens cool, là, que j'ai connu en deux mois et demi, si eux voulaient récupérer des toiles pour les garder chez eux pendant un temps, faire une convention et que ça soit une autre manière de rester sur le territoire des vents des forêts une autre, leur donner une autre visibilité encore chez l'habitant et les gens qui viennent nous voir. Quoi. J'ai une facture assez classique, même si euh, dans la peinture, il y a quand même des touches un peu maniéristes et euh, classiques dans le sens où c'est de la peinture euh, de chevalet assez codifiée, où justement je me mets dans euh, euh, voilà, j'ai le modèle qui est placé à vue devant moi dans la manière que j'ai euh, c'est très euh, codé dans le temps, quoi. c'est très, je sais pas comment on dit daté, okay. Et euh, ça, je veux le garder, quoi. Et euh, c'est pour ça ma volonté de peindre d'après-modèle. Et pareil pour les nocturnes que j'ai pu faire, revenir ici, d'après-modèle. Sauf que là, la grande différence au les des forêts, c'est que dès que je me suis installé là sur les hauteurs de frênes près d'un truc d'observation, le... j'ai vu l'horreur que c'était, quoi. La lumière qui passe entre les feuilles, déjà de devoir, ouais, de devoir installer un châssis de 2 mètres 20 par 190, une toile, euh, contre un arbre. À la fois, il y a plein d'arbres, sauf qu'il n'y a jamais un arbre au bon endroit. Quoi. Et euh, de devoir essayer de faire l'installation, de bâcher, débâcher, de, de jongler avec la lumière qui peut passer à travers les feuilles des arbres pour venir se taper sur la surface de la toile. La lumière qui vient à contre-jour de la toile, en fonction des heures, la lumière qui change tout le temps, l'espèce de... Filtre vert que font les feuilles, quoi. Le... Tout est un peu atténué. Euh, le vent, les insectes, les, les, les, les. qui viennent se coller dans les palettes, les feuilles qui tombent, les graines des arbres. Euh, tout ça, ça m'a fait en fait développer une autre écriture. Et euh, vu qu'il y a quand même deux mois et demi, ça peut paraître long mais pour la peinture c'est extrêmement court quoi Le, je peux pas je pouvais pas venir retravailler par couche et euh, attendre quatre jours que la peinture euh, vienne prendre et revenir retravailler comme ça longtemps donc tout tous fait avec des jus des pigments euh, extrêmement dilués dans de l'essence de térébenthine et comme ça est venu euh, mis par euh, couche très fine et après c'est là quelque chose euh, est venu qui serait jamais arrivé si j'avais pas été dans ces conditions là en fait j'aurais pu faire euh, même si j'avais euh, parce que moi mon intention c'est cet, cet été de faire euh, du travail de la peinture comme ça en forêt mais chez moi quoi c'est ce que j'avais en tête après euh, voilà on a proposé le des forêts donc c'était carrément idéal mais je sais pas si même moi seul dans mon coin euh, J'aurais fait pareil quoi. Le temps aurait été autre, j'aurais pas eu forcément d'échéance à respecter. De... Et donc du coup j'aurais fait totalement différemment encore. Ou plus dans ma manière habituelle. Et là il y a une nouvelle écriture qui est venue. Et c'est là, je pense qu'elle est un peu à exploiter, à essayer de. L'horreur des gens, d'être en forêt, dans le vent des forêts, entouré d'une équipe de bénévoles, de, de, de, de, de, de, de touristes, de promeneurs. quest que tu par l'horreur des gens bah, L'enfer, c'est les autres. Et donc, du coup. Parce que tu voulais être seule et tu n'étais pas assez seule Non, non, j'ai l'habitude d'être seule. Quand. Okay. Je quand je travaille je suis dans mon atelier genre l'atelier qui est dans l'appartement quoi c'est je suis dans mon atelier euh, je fais en mode euh, monomaniaque et euh, à la limite je peux recevoir des gens mais je sais lesquels et euh, je leur montre quoi Le... et j'ai des critiques comme ça rapide ou pas ou... voilà quoi mais euh, j'ai pas l'habitude de voir je tourne moi-même seul dans ma tête quoi et là du fait d'être proche des sentiers d'être, euh, voilà, que tous les bénévoles euh, passent me rendre visite, euh, les touristes à vélo, les touristes à pied, les vieux les sportifs. Les, euh, euh, voilà, tout ça, c'était autre chose. C'était pas la même concentration, c'était pas... Euh, D'habitude, j'ai toujours de la musique, ma musique, euh, du matin où je me réveille, du, du moment où je me réveille euh, jusqu'au soir. La musique même que je choisis en fonction de ce que je peins. Là, du coup, j'avais que le chant des oiseaux et des touristes. Donc le changement même rien que ça c'est rien que ça c'est assez radical quoi. Le, de, euh, ouais, de devoir peindre une demi-heure. J'entends des touristes loin qui débarquent. Je dis pourvu que ça s'arrête pas, pourvu que ça pas. Et... Mais euh, c'était un exercice et c'était énorme. quoi. Et le ouais d'ailleurs l'horreur aussi des bénévoles. J'espère que ça sera diffusé sur tous les haut-parleurs. Mais l'horreur le, le, des bénévoles. Et j'aurais jamais supporté d'habiter dans une famille pendant deux mois et demi. Vraiment, ça aurait été une torture horrible. Euh, parce qu'ils sont tellement euh, chaleureux, bienveillants, euh, euh, limite parentaux, quoi. je ne sais pas comment on dit, euh, maternels, parentaux, que euh, je n'aurais pas supporté. Quoi. Le... Voilà, de manger chez eux, d'aller prendre une douche chez l'un ou chez l'autre, c'est super cool. Mais en temps complet, ça aurait été assez.. Euh ou pas vu que j'ai pas vécu mais elles bah, ont été assez lourd et ma caravane elle est parfaite et puis ils ont aussi une certaine attente ils viennent voir ils regardent et puis le vent des forêts est à eux quoi le... ils s'investissent dedans et ouais, ils ont une attente des artistes quoi de Qu'est-ce qu'il va nous faire euh, Et vu qu'ils sont euh, euh, autant dans le, je sais pas, dans, dans ce qu'ils partagent, leur quotidien euh, tellement, euh, euh, t'as vraiment envie de leur, pas de leur faire plaisir, mais de leur euh, rendre ça quoi. Et tu peux que le rendre par ton travail. Après, tu peux être gentil et souriant quoi. Mais c'est vraiment après le travail qui compte, c'est ce qui va rester quoi. Le euh, de faire un travail à la hauteur de leurs attentes plus à la hauteur euh, de ce qui est déjà au Vent des Forêts. Et en plus, euh, voilà, moi je suis le premier peintre invité, qui est aussi un. <rire> C'est chaud quoi hein En 17 ans du Vent des Forêts, <rire> j'ai Pascal Lyonnais au téléphone qui me dit. Manuel, tu es dans la programmation du vent des forêts 2014, tu serais le premier peintre invité en 17 ans du vent des forêts. Il euh, faudrait qu'on se voit assez rapidement pour euh, qu'on définisse euh, une première base d'un projet en euh, peinture. Il n'y aura jamais de vent des forêts. Quoi. Déjà, un peu le vent des forêts, c'est un truc hors norme. Mais euh, il n'y aura jamais ça. Pas, je crois que c'est une ambiance. Et tout un concept qui, qui.. Et la violence que tout ça ça m'a donné quoi. Les gens, le travail, le, le, le contexte. D'être en forêt, c'est pas rien, quoi. <rire> oui, à très bientôt. Oui, on va bien se croiser dans la journée. Hein.